Alors ça va se passer, on va faire en sorte que ça dure une heure pile, si j'ose dire, et ça va se passer en trois parties. La première partie, c'est que je vais faire ce que j'ai commencé à faire, c'est-à-dire d'expliquer le sujet. La seconde partie, c'est euh, que nous allons donner la parole à nos trois intervenants qui vont expliquer ce qu'ils font, et chacun, fait, chacun est dans une entreprise sérieuse, qui fait des choses euh, qui, qui ne sont d'ailleurs pour la plupart pas des start-up, à part We are Phoenix, qui a encore ce statut, mais... Euh, et ensuite, troisièmement, ben on, va voir, on, va parler de six, on va présenter six start-up créatrices de valeur dans, dans, dans différents secteurs, et on va voir cinq secteurs très rapidement, où sont les challenges, donc c'est dans cinq secteurs majeurs de l'économie, et, euh, et évoquer cinq autres start-up. Alors d'abord, la présentation du sujet. Alors je vais retirer mes lunettes. Donc voici, peut-être que vous êtes tombé dessus, voici une phrase qu'a prononcée Greta Thunberg à Davos, euh, avant-hier, euh, si on veut avoir 67% de chance, 67% de chance seulement, de limiter l'augmentation moyenne de température globale de la Terre sous 1,5 degrés, il nous restait au 1er janvier 2018 420 gigatonnes de CO2 à émettre. Évidemment, ce nombre est bien plus bas aujourd'hui, étant donné que nous émettons quelques 42 gigatonnes de CO2 chaque année, et ça augmente, hein, ça a augmenté en 2019 par rapport à 2018, pas en Europe, pas en France, mais euh, au niveau mondial. Avec les euh, émissions actuelles, le budget CO2 qu'il nous reste sera épuisé d'ici 8 ans. Voilà, je pense que ça, ça marque bien euh, la problématique. C'est clair, c'est factuel. Et puis voilà le tweet de Donald Trump, euh, quelques minutes plus tard. Heading to Davos, Switzerland to meet with world and business leaders and bring good policy and additional, additional hundreds of billions of dollars back to the United States of America. We are number one in the universe by far. Voilà. Donc ça, ça montre le grand écart, sachant que qui a le plus de pouvoir entre les deux, ça peut se discuter. Alors la transition écologique peut-elle être comparée à la transition digitale Alors d'abord, moi mon, mon idée c'est que la, cette notion de transition éco-énergétique, c'est écologique et énergétique, n'a pas de sens, parce qu'elle est, elle est propre à chaque secteur et qu'on ne peut pas en faire une généralité, et que ce sujet, finalement, n'a en soi aucun sens. Et si on veut, comme on essaie de le faire, réunir des entreprises pour en parler, on se rend compte que l'une des difficultés, c'est qu'on réunit des entreprises qui n'ont pas énormément de choses à se dire, parce qu'elles sont sur des secteurs très différents. Alors elles peuvent partager, partager sur les méthodes, la méthodologie, l'ambiance générale, sur un certain nombre de choses, mais pas vraiment sur les technologies, ni sur les modèles économiques, parce que ça n'a rien à voir d'un secteur à l'autre. Et... Cette idée d'une transition éco-énergétique qui pourrait être une opportunité business, euh, on peut la comparer à la ce qu'on appelle la transformation digitale, qui est une autre mutation qui s'est faite au cours des 20 dernières années, qu'à titre personnel j'ai bien connu, puisque en 1995 j'ai lancé euh, Club Internet. Il y a des gens qui ont été abonnés à Club Internet ici, <rire> quelques-uns quand même, et, euh, et que j'ai vécu euh, toutes ces années, et j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai été témoin, et j'ai été un acteur aussi, je ne suis pas Jeff Bezos, mais enfin j'ai été un acteur de ce secteur, et, euh, et je me suis dit tiens, essayons de comparer les deux. Alors allons-y, trouvons quelques, quelques pistes. D'abord la transition digitale, c'est une opportunité pour beaucoup de gens, hein, qui ont quitté l'époque, en France ont quitté l'époque baladurienne, grosso modo, qui était très sécurisante mais totalement figée. Et où rien n'était possible, où on pouvait envoyer, quand on était un, un jeune candidat, jusqu'à 600 CV, 600 lettres de candidature à la main à l'époque, hein, vous l'avez fait aussi j'imagine, parce que ça pouvait passer par un graphologue, ce qui est très scientifique, et euh, sans trouver de job. Et puis internet a tout bouleversé et plein de choses sont devenues possibles, et notamment pour la jeune génération qui s'est emparée du sujet, et qui finalement a vite dépassé euh, les aînés, qui se sont euh, les aînés. Et... Euh, Or, la transition éco-énergétique, ce n'est pas du tout une opportunité, c'est une contrainte. Et c'est quand même, d'un certain, ça change tout. Euh, le, la transition digitale, c'est une adoption qui repose sur le loisir et la praticité. Ben, pour faire du dating, pour rencontrer euh, l'âme sœur, c'est bien pratique d'avoir Tinder. Pour, euh, euh, pour discuter avec ses potes, c'est super d'avoir Facebook. Euh, et euh, pour prendre des photos, c'est mieux d'avoir un smartphone plutôt que d'aller chercher un appareil photo argentique et d'attendre 15 jours pour que ce soit, et ainsi de suite. Donc en fait, la motivation de cette transition, elle vient bien sûr des inventions, les réseaux sociaux, ça a été inventé, ça n'existait pas, c'est un nouveau besoin, et, euh, mais elle vient surtout du fait de l'adoption massive des, des gens, notamment des jeunes, parce que c'est pratique, c'est super, etc. Et alors que la transition éco-énergétique, éco -énerg c'est tout l'inverse, c'est une complexification des choses. C'est super de mettre du pétrole dans une bagnole, et c'est beaucoup plus compliqué d'y mettre une pile à combustible. Et, euh, et c'est comme ça pour tout. C'est facile d'allumer le chauffage, c'est soit parce qu'on a le gaz et qu'on a une chaudière au gaz, et puis si on doit trouver autre chose, bah c'est immédiatement beaucoup plus compliqué. Donc on ne simplifie pas la vie des gens, on la complexifie. Une la, la transition euh, digitale est une mutation qui est imposée par la technologie, qui permet de faire plein d'autres choses. Et la transition euh, éco-énergétique, elle est imposée simplement par la survie. Enfin, c'est des revenus additionnels, d'un côté, de nouveaux business qui apparaissent. Hein, Amazon, première valorisation mondiale, a été créée en 1995. Et de l'autre côté, c'est une perte de revenus et une augmentation des coûts, quoi qu'on fasse, grosso modo, parce que rien n'est plus facile que de ramasser du pétrole ou de capter du gaz. Et euh, surtout si le pétrole affleure, comme ça a longtemps été le cas. Alors, quels sont les moteurs de cette transition, si cette transition a lieu Et on en est évidemment loin. Le premier moteur, c'est la réglementation. Qu'est-ce qui va faire bouger les choses C'est la réglementation. Dans l'automobile, on le voit bien, et c'est la carte que jouent Symbio et Michelin en rachetant Symbio, c'est euh, les contraintes d'émission de, de, de, de CO2 par véhicule qui obligent les entreprises de l'automobile à, à basculer d'un seul coup, pour ainsi dire, hein, dans la voiture électrique. C'est le comportement des consommateurs. Donc le flight scam, qui a un impact, on le voit, hein, sur, la, sur la Suède. Et euh, en Suède, sur le, le fait de prendre l'avion, euh, c'est qu'on peut espérer que les gens ne vont plus acheter de SUV. Ce n'est pas le cas, ça continue à augmenter. On peut espérer que euh, nos amis, si on est cadre, cadre sup, on a bien vu qu'au réveillon, on a plein d'amis qui sont allés au bout du monde fêter le réveillon, ou à New York, etc., et qui vont émettre deux tonnes ou 3 tonnes suivant où ils vont. S'ils vont en famille, ça va être 4-5 tonnes. aller retour pour New York. Voilà, boum. Après tout, euh, quand on mange du chocolat, on grossit. Hein. Ça a un effet à long terme négatif, mais c'est agréable sur le moment. Alors, le, le coût. Ah ben, j'ai dit que c'était plus cher. Mais en réalité, si on regarde les, certaines choses, si vous achetez une euh, Hyundai Kona à 40 000 euros, en incluant l'aide de 6 000 euros de l'État, euh, ben vous n'avez plus à prendre de l'essence, et votre plein, euh, qui se fait en une nuit sur une prise, euh, une nuit et demie, allez, sur une prise sur laquelle on peut brancher un simple sèche-cheveux, dans le garage, vous avez une prise pour mettre la perceuse, vous branchez la voiture, je l'ai fait, et vous, le lendemain, euh, vous avez 460 km d'autonomie. Et ça vous a coûté 7 euros. Donc quelque part, avec l'abaissement du coût des voitures électriques, la voiture électrique est un abaissement du coût d'usage de l'automobile. Donc en fait, la transition euh, éco-énergétique peut être aussi une baisse de coût. Et c'est quelque chose, euh, c'est une des grandes motivations évidemment pour les entreprises, pour les particuliers, etc. Alors la déplétion des hydrocarbures, on en parle depuis des années. Euh, le pic du Uber, ça ne date pas d'hier. Mais grosso modo, c'est à partir de 2004, quand la Chine a commencé à faire pression sur les ressources, qu'on a commencé à reparler euh, de la fin des hydrocarbures. Mais on voit, à l'époque, on n'avait pas prévu les gaz de schiste, on n'avait pas prévu euh, que le pétrole resterait, parce que le pétrole est monté très très haut, et euh, jusqu'à 150 dollars, je crois, quelque chose comme ça, et le baril. Et on est autour de 60 dollars aujourd'hui. Et en fait, ça reste autour de 60 dollars. Et, euh, et cette déplétion des hydrocarbures est encore une fois repoussée. Et ça fait maintenant 40 ans qu'elle est repoussée, depuis 73, le premier choc pétrolier. Moi, je me souviens, je suis né en 68. Euh, en 73, j'avais 5 ans. En 75, second choc pétrolier. Mes parents m'ont dit, euh, tu ne passeras jamais ton permis parce qu'il n'y aura plus de voiture. Il y avait eu un choc pétrolier qui était aussi un choc psychologique. On s'est rendu compte que c'était qu'on n'en avait pas pour éternellement des hydrocarbures. Et puis il y a eu le contre-choc pétrolier de 1986, etc. Et en fait, on a sans cesse repoussé. Alors, les 8 milliards d'humains changeront-ils leur comportement et leur mode de consommation Donc, Sur le changement de comportement des gens moteur de la transition numérique, est-ce que ça va être le moteur de la transition éco-énergétique Eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'on n'en est pas là du tout. Est-ce que, prend-on moins l'avion Ben non. Euh, le, cette année, l'avion, le, le nombre de passagers dans le monde a augmenté de 7%. Et on est sur un doublement, selon IATA, dans 15 ans. En 15 ans. Et en France, c'est simplement 2%. Donc la France, ça n'a été une augmentation que de 2% du nombre de passagers en 2019. Et, et on voit bien le, le problème que le MAX fait poser aux compagnies aériennes. Donc non, on est toujours sur le trend d'un doublement. Renonce-t-on à la voiture Il y a 2 milliards de véhicules thermiques qui circulent dans le monde. Tous les jours, vous êtes dans un coin paumé, une, une nationale au milieu de la creuse, toutes les 20 secondes passe une voiture. Et c'est comme ça dans le monde entier renonce t au gaz et au fioul pour le chauffage Alors sur le fioul, il y a une réglementation européenne, et puis il y a aussi une réglementation française qui vise à l'élimination des chaudières au fioul. Euh, sur le gaz, ben non, non, non, quelle surprise de voir que l'Europe tient absolument à Nord Stream 2, à ce gazoduc qu'on appelait dans les années 80 euro-sibérien, celui-là qui date de 88 passe par l'Ukraine, ça emmerde les Russes, et, et, et celui-ci passe par la mer euh, Baltique et pour éviter l'Ukraine, et euh, il va être construit malgré euh, les protestations et les, les menaces des Américains. Et puis il y en a un autre qui part en Turquie. Et on cherche du gaz au large d'Israël et au large du Liban et au large de Chypre. Et ils commencent à se taper dessus pour essayer de délimiter qui a le droit de l'exploiter. Parce que c'est la même couche géologique. Et mais non, non, non, non. Il faudrait, comment, pour, pourquoi construit-on un gazoduc entre la Russie et l'Europe alors que normalement on doit être resté sous les 1,5 degrés C'est pas, pas possible, non C'est une incohérence L'électricité bascule-t-elle vers une majorité de renouvelables Alors là, Il y a les problèmes que pointe Jean-Covici sans cesse sur l'aspect pilotable. Il faut du vent, faut de... Donc, il n'y aura jamais une majorité de renouvelables. Si on met le nucléaire dans... Le nucléaire n'est pas renouvelable, mais si on le met dans les... dans les énergies non émettrices de gaz à effet de serre, la France est évidemment très bien positionnée, c'est pour ça qu'un Français émet deux fois moins par personne de gaz à effet de serre qu'un Allemand. Euh... Mais... mais non, 90%. C'est euh, des hydrocarbures, de la lignite, du charbon euh, et du gaz. Et puis il y, y, y a à peu près 8% dans le monde d'hydraulique, qui est la, la première énergie renouvelable hein, aujourd'hui. Euh, les consommateurs cessent-ils d'acheter des produits sous emballage plastique bah, Qui vit à Paris et fait ses courses à monoprix, se rend compte qu'on euh, revient avec euh, énormément avec que des choses en plein temps du plastique malgré les images de, de, de, de ces masses de plastique qui se déplacent dans l'océan. Donc en fait, ce moteur-là, d'une transition possible, on ne le sent pas trop. Et c'est pour ça que lorsqu'on en, en revient au sujet, est-ce une opportunité Que si on est un entrepreneur, la question du timing est essentielle. Et dans le digital, on l'a bien vu en 20 ans, le nombre de boîtes qui avaient un superbe concept... Euh, moi j'ai euh, travaillé sur le lancement d'un système de paiement en 1996 à l'époque où il n'y avait pas de haut débit, on se connectait par modem et euh, c'était une superbe technologie qui a été lancée dans un désert d'acheteurs potentiels, ce qui n'a évidemment aucun sens. Donc tout, toute cette question des investissements, des start-up, d'une entreprise qui pourrait utiliser euh, ses compétences et ses technologies dans le cadre d'une transition, se heurte à un timing qui, pour le moment, n'est pas un timing favorable. Pas dans l'automobile, justement. On va y revenir, puisque là, il y a un basculement hein, de l'offre, en tout cas. Ça, c'est certain. Alors, les entreprises ont-elles investi dans la transition comme opportunité Alors, oui et non. Et en fait, on se rend compte, et c'est quand même euh, une excellente chose, qu'un certain nombre d'entreprises... Ont et sont actuellement très proactives. Alors on a reçu dans un dîner le patron de Michelin et Fabio Ferrari, le fondateur de Symbio. Euh, Michelin prend position, achète, Michelin a donc racheté Symbio, vous allez nous expliquer ce que c'est. Euh, Renault a toute son offre, a été présent très tôt grâce à Carlos Ghosn, il faut bien le reconnaître, dans le véhicule électrique. Euh, Bouygues Construction qui est intervenu la semaine dernière, le directeur RSE a expliqué euh, la stratégie de Bouygues et il nous a bluffé. Donc si ça vous intéresse, allez voir la vidéo, euh, c'est que du concret, ça nous a très surpris d'ailleurs, parce qu'il a dit que ça pose des questions pour Cola, par exemple, du groupe Bouygues, qui fait des autoroutes, qui met du goudron sur les routes et sur les autoroutes, et bien ça, ça, ça va s'arrêter. Et, euh, et un, guy, un guy qui a, comme je le disais, une patronne extraordinaire, Isabelle Cocher, euh, qu'on qu soutient comme on peut à l'EBG, et à la transition maintenant, mais c'est pas grand chose transition maintenant, et qui est intervenu dans notre assemblée générale en 2017, et qui a bluffé tout le monde et qui a une vraie stratégie et euh, notamment avec NG Impact, mais pas seulement dans, dans, en tant que, fourne, que, que, que fabricant et distributeur d'électricité de passer à la neutralité carbone et, et de s'en donner les moyens et c'est quelque chose euh... mais aussi euh, Google, Microsoft, Amazon, alors j'ai mis orange, il pas... y a des gens d'orange je crois, il y a des gens d'orange <rire> euh, Alors on se trompe souvent sur les GAFA parce qu'on dit que le, euh, le digital euh, c'est 3 à 4, peut-être 5% euh, des gaz à émission de serre. Pas les GAFA, les GAFA aujourd'hui sont pour un certain nombre proches de la neutralité carbone. C'est-à-dire que 100% pratiquement de leur énergie vient de renouvelables. Ça surprend mais c'est un fait. Euh, Google... Microsoft a annoncé euh, qu'il allait passer en neutralité carbone et euh, qu'il euh, qu allait diviser d'ici 10 ans de 50% leurs émissions. Le, celui qui est le plus en retard actuellement, euh, c'est Amazon, qui est à 60% de renouvelables sur l'énergie consommée par ses centres serveurs, parce que c'est un énorme centre serveur. Vous savez qu'Amazon, c'est d'abord Amazon Web Services, c'est-à-dire la division qui, qui héberge euh, plus de 100 millions de sites. Donc euh, et, et de données en cloud. Donc euh, mais le, le plan est dans moins de 10 ans de passer pratiquement à 100% de renouvelables. Donc ce n'est pas les GAFA hein, qui sont responsables de ce pourcentage-là. Alors pour Orange, il y a les opérateurs, bien sûr, euh, et dans son discours euh, sur Orange 2025, euh, Stéphane Richard a annoncé la neutralité en 2040. Alors est-ce une bonne nouvelle ou pas une bonne nouvelle 2020, 2040 euh un petit peu tard, non Surtout quand les Gafa eux euh, on l'avance qu'on connaît. Alors voilà, on en vient à nos trois intervenants que je remercie beaucoup. Normalement, il y a vos slides qui sont euh, juste derrière. Non, c'est moi qui les mettre. Ah, c'est okay, toi non. qui les mets. Ah bah alors on y va alors. C'est dans l'ordre. Alors ils ont 5 slides chacun. Il hein. n'y a pas un truc à 40 slides. Question réponse. Oui. Euh, bien. Alors merci. Oh, ouais c'est bon merci Marie. Donc euh, bonjour à tous. Bonsoir à tous pardon. Euh, moi je vais essayer de vous prouver qu'on peut, qu'il est souhaitable d'allier transition avec croissance, impact et, et une entreprise qui, qui va bien c'est même un, un modèle d'avenir, donc moi j'ai confondu Phoenix qui est une start-up dans la réduction du gaspillage alimentaire et dans la seconde vie des invendus, donc euh, mon parcours on peut, on peut zapper, euh, si ce n'est qu'il est, qu est euh, représentatif de la quête de sens des jeunes générations, parce que j'ai commencé dans la finance d'entreprise, en, en fusion acquisition, pendant 5 ans, avant d'aller de, de, chercher un métier qui a un peu plus d'impact et plus d'utilité sociale et environnementale, donc je, je pense que je... Je représente une partie de la, de la jeune génération, même si je suis plus tout jeune. Euh, et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait chez Phoenix Grosso modo, notre métier, c'est d'arriver à du zéro déchet, d'accompagner les industriels, la grande distribution euh, et tous les acteurs de, de la chaîne alimentaire vers le zéro déchet, zéro destruction, zéro enfouissement, zéro mise en décharge. Donc, on s'attaque à tous les invendus, euh, notamment alimentaires, qui sont en fin de parcours, soit parce qu'ils ont un défaut de production marginal, une erreur d'étiquetage, une fin de promo, un changement de packaging, Soit parce qu'ils ont une date de péremption, donc du J-2, J-1 ou J0 par, par rapport à la date limite. Ces produits, auparavant, ils étaient très souvent euh, mis en, dans une poubelle, et puis ensuite, soit il y avait de l'eau de javel dessus pour pas que des SDF ou des clochards viennent les glaner dans les poubelles, soit ils étaient envoyés dans un camion poubelle, je ne citerai pas le nom de prestataire, et puis euh, ensuite, ensuite ça partait en centre de tri, et, et très souvent après en, en incinération ou en, ou en enfouissement. Donc nous, on a voulu éviter ça, et qu'est-ce qu'on propose On propose trois solutions. En, en 1, un, c'est une application mobile qui euh, permet aux consommateurs de racheter à prix cassé les invendus des commerçants autour de chez eux avec une réduction. Donc en gros, le, le cas d'école, c'est que vous êtes une boulangerie à côté d'ici ou, ou un franc prix ou un magasin de quartier. Euh, vous fermez dans une demi-heure ou dans une heure. Donc vous publiez sur l'application des paniers d'invendus qui sont vendus à moins 70% et des consommateurs qui sont euh, engagés. Euh, consciencieux ou radin ou les trois à la fois peuvent se connecter sur l'application, récupérer la marchandise et venir la, passer, la chercher en magasin, point Donc on n'est pas les seuls à faire ça, en tout cas on a une application B2C. Dans un deuxième temps, ce qui n'est pas, euh, ce qui n'a pas été dans un, revendu au consommateur est donné à des associations caritatives. Donc on a une plateforme qui est euh, une sorte de vente privée en B2B qui connecte l'offre et la demande de, de surplus. Donc c'est cette plateforme-là et qui, euh, qui, en gros, je suis chef de rayon chez Carrefour ou chez Leclerc. J'ai une palette de briques de lait qui est en souffrance dans mon entrepôt qui va périmer dans deux jours. Je prends une photo, je, prends, je scanne le, corde, le code barre et, euh, et l'offre est propulsée à tous les assos du coin. Donc euh, le reste du cœur, la banque alimentaire, la secours populaire, le secours islamique, euh, le secours catholique qui reçoivent l'information et qui ensuite peuvent euh, réserver le, le lot et venir le chercher et puis le redistribuer à leurs bénéficiaire. Donc euh, voilà, c'est euh, la deuxième séquence de nos solutions, c'est le don aux assauts d'aide alimentaire. Et dans un troisième temps, ce qui n'a été... Euh, ce qui n'a été ni donné ni, euh, ni racheté par les consos, c'est proposé à des animaux. Donc voilà. Et ça, c'est quoi C'est euh, les fruits et légumes avariés, enfin, trop, trop, trop mûrs. Euh, le pain un peu rassis, un peu dur d'un rayon boulangerie d'un Leclerc va finir dans une porcherie à la SPA, dans un centre équestre ou dans une ferme. Donc autant nourrir les animaux plutôt que de nourrir l'incinérateur du coin. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'avec tout ça, je l'ai dit, hein, mais les consos, les assos, les animaux, on arrive à vider les poubelles en tout cas les poubelles de déchets alimentaires, de biodéchets, et donc de progressivement remettre à, au goût du jour les recettes de, de ce que faisaient nos grands-parents, c'est-à-dire retravailler les restes et ne plus jeter quoi que ce soit. Donc voilà. Comment on gagne de l'argent Parce que c'est souvent la question qu'on a, puisqu'on a une boîte euh, euh, privée, euh, sous statut marchand, SAS. Sur la partie euh, application, c'est assez simple, hein, on prend un euro par transaction, donc c'est un système de micro-transaction, Franprix, Biocop, ou le boulanger du coin ou le charcutier va revendre ses produits euh, sur un schéma cible où il y a 12 euros de valeur, qui sont vendus à 5 euros, nous on prélève 1 euro et on reverse 4 euros au magasin, qui transforme du coup un centre de coût en centre de profit, enfin, en tout cas qui fait du chiffre d'affaires additionnel sur des produits qu'il ne vendait pas jusque là, qui fait connaître le magasin, et puis euh, qui réalise ce qu'on appelle du drive to store, ça veut dire qu'il fait venir des gens en point de vente. Donc là c'est une micro-transaction assez simple. Ensuite sur la partie don alimentaire, c'est moins intuitif, mais en fait la clé est sur cette slide, même logique, on transforme un centre de coût, on les invendus, et les surplus en centre de profit, à travers une astuce qui consiste à, à dire que aujourd'hui un produit qui n'est pas vendu, donc c'est sur la partie gauche, c'est ici, quand on n'intervient pas, il a été acheté, hein, Carrefour a acheté sa palette de, de yaourt près de Danone, donc il a décaissé le, le prix d'achat, en revanche elle n'est pas vendue, donc euh, première euh, mauvaise nouvelle pour lui. Et deuxième mauvaise nouvelle, il doit payer des prestataires pour euh, détruire, incinérer et enfouir, et ça coûte entre 80 et 120 euros la tonne. Et plus, il acquitte des, des, des taxes liées à Grenelle 2, et, etc. Donc, centre de coût assez fort. Et nous, ce qu'on lui propose de faire, c'est déjà de ne plus détruire les produits, puisqu'ils passent du camion poubelle de Veolia, Suez ou Paprec, à, Je à, dit. À, au Resto du cœur ou à la Banque Alimentaire. Donc déjà, ils font de la, du cost-killing. Et en plus, ils récupèrent jusqu'à 60% de la valeur en stock en réduction d'impôts puisque... C'est une œuvre d'intérêt général et d'utilité publique. Donc, l'État, euh, de la même façon que quand vous donnez 100 euros au Téléthon, vous pouvez sortir une partie de, de votre don en, sur l'impôt sur le revenu. Ça marche, ça marche pareil pour une entreprise qui peut récupérer une partie de la valeur en réduction d'impôt sur, euh, sur l'IS, l'impôt sur les sociétés. Donc, on a, voilà, on a fait un peu les alchimistes, le on a transformé un centre de coût en centre de profit, on prend une commission au succès. Et donc, ça nous a amené sur cette trajectoire-là. On est encore une, une petite PME, mais on, on, a fait, euh, on a 5 ans, bientôt 6. Et donc, on a fait 100 000 euros. Euh, 600 000, 2,2 millions 4,5 millions 9 millions en 2018 14 l'an dernier et cette année on espère être autour de autour de 25 donc ça c'est votre valeur ajoutée c'est le chiffre d'affaires le volume d'affaires c'est qui transite par chez nous c'est plutôt 100 millions d'euros d'accord c'est pas mal c'est pas mal ouais ouais donc c'est ça pourrait être mieux encore mais c'est bien et puis le message que j'ai pour vous ce soir c'est celui-là c'est que pourquoi la transition est une opportunité parce que ça ça rajoute un supplément d'âme à, à nos entreprises, à nos structures. Donc nous, on est une boîte qui est rentable, qui a de l'ambition, qui est une start-up euh, qui se compare hein, à des... Bon, Toutes proportions gardées, mais on regarde aussi bien du côté des Doctolib ou des, euh, ou des Blablacar, mais en même temps, on a cette particularité de dire « notre métier a une utilité, il a un impact ». Et donc moi, je suis personnellement aussi fier de ces chiffres-là que de la création d'emplois, puisqu'on a créé 150 emplois, mais, mais que de ceux-là aussi qui sont de dire euh, « cette boîte a une utilité extra-financière, on s'attaque à une problématique... Euh, » globale, social et environnementale, et on a redistribué donc, près de 70 millions de repas depuis 2014. Et chaque jour, on sauve de la poubelle plus de 100 000 repas. Donc euh, on se pose moins de questions sur la motivation, sur euh, le pourquoi du comment, pourquoi on se lève. Et donc je, moi je suis persuadé que ce sont des modèles d'avenir, et que plein de boîtes vont se créer autour de ces thématiques. Alors maintenant il y a un nouveau mot à la mode, avant on appelait ça l'économie sociale et solidaire, ou l'économie à impact ou euh, l'économie de transition. Maintenant, il y a, une, une, il y a un terme qui émerge qui est la tech for good. Donc comment la technologie, le digital, est au service du, du bien commun et n'est pas juste un moyen de faire euh, du retargeting publicitaire via les cookies ou, ou des pubs en push sur le mobile. Et donc, voilà. Autant que l'énergie des nouvelles générations soit mise au service de projets comme celui-là, le, le mien ou d'autres, hein, il y en a d'autres, mais plutôt que d'essayer d'optimiser des taux de vente sur des marketplaces e-commerce traditionnels, même s'il faut tout pour faire un monde, on essaie de quand même de pousser les l'éternel dans cette direction-là. Et donc voilà, on n'est on est, on est pas tout seul, heureusement. Non, on a créé une boîte qui, qui, qui regroupe 150 personnes et, euh, et ce n'est que le début. Donc, euh... donc voilà pour, euh, pour le message de, de ce soir. On, nous, on y croit. On, on essaie de prouver par l'exemple que ça marche et de faire partie des, des gens qui arrivent à allier croissance, rentabilité et en même temps impact et transition euh, environnementale. Merci. Alors je propose de donner la parole à la salle quand euh, tous les trois auront parlé. Merci. Alors, ensuite, c'est... Euh Stéphane Alors <coughs> Ça, c'est là, là où tout le monde a appuyé. On ne voit plus la flèche. <rire> aller Parfait. Donc, euh vous m'entendez Oui, c'est bon. Euh donc moi je vous présenter NG Impact qui est donc une, une, une structure au sein de merci, au sein qui, est, qui est assez particulière. Peut-être d'abord quelques éléments de contexte assez structurants. On a eu une introduction avec quand, voilà, quand, par rapport à différents leviers qui, qui poussent à la, à, la, à la transition zéro carbone et la durabilité. Peut-être moi, je vais citer trois éléments qu'on a un peu retrouvés déjà dans les discours précédents, mais sur lesquels je voudrais réinsister. C'est euh, la, la dimension euh, euh, réglementaire, mais aussi incitative euh, qu'il y a derrière la transition, euh, la transition euh, euh, énergétique. Et là, c'est, on, on pense au Green Deal euh, de, de la Commission européenne. C'est euh, 1 000 milliards d'euros sur 10 ans pour positionner l'Europe dans le domaine de la transition énergétique, du développement durable, de la mobilité durable également. Ça, c'est un premier élément important. Un deuxième élément, c'est si on regarde du côté des, des États-Unis, les enquêtes indiquent, et on a parlé, que les, les, les consommateurs, dans, dans deux tiers des cas, sont prêts à ne pas acheter un produit si l'entreprise qui produit le bien en question... N'est pas en ligne avec, euh, avec leurs propres valeurs et, euh, et leur, euh, leur, leur propre direction d'engagement. Donc, c'est quand même euh, le drive par les consommateurs. Et un euh, troisième élément, c'est, euh, là, c'est plus le côté, euh, euh, disons, euh, euh, contraignant, c'est l'impact le, le, le, sur, le, sur le PIB mondial du changement climatique au niveau des impacts sur les activités qui est estimé à typiquement 4% sur la, la croissance mondiale. Euh, et euh, bah, ça, c'est l'impact dû euh, aux, aux, aux catastrophes climatiques, impact sur les infrastructures euh, ou la, la, la, la rareté des ressources euh, qui, sont, qui sont disponibles. Donc, si on regarde ces éléments-là, et en combinaison de ce qu'on a discuté précédemment aussi, euh, ça, euh, ça représente des éléments complexes, mais aussi des opportunités pour, pour les entreprises et on peut classifier les opportunités en, en, trois, en trois catégories. Une première catégorie c'est bah, un nouveau domaine d'activité qui s'ouvre et par exemple euh, si on regarde les, euh, le push avec le, le Green Deal, ça peut être l'acier vert euh, dans, euh, dans le cadre de l'Europe. Donc il y a une nouvelle opportunité, un nouveau, une nouvelle proposition de valeur que les entreprises peuvent, peuvent pousser euh, dans, ce, dans ce contexte de la transition énergétique. Il y a un deuxième domaine, c'est plutôt accompagner la transition et c'est euh, de, euh, de, de se positionner avec un, avec un, un positionnement soit marketing, soit, euh, soit euh, oui, de communication compétitif. Euh, on pense par exemple à des acteurs de la grande distribution qui vont aller sur, et c'est un peu en lien à ce qu'on discutait juste précédemment, soit sur des circuits courts avec des producteurs locaux, euh, soit développement d'économies circulaires. Euh, soit, soit d'aller vers du zéro déchet pour, pour, euh, voilà, pour minimiser leur impact et, et, leur, et, leur, et leur empreinte et avoir un positionnement différenciant par rapport à la concurrence. Et le, le, le troisième domaine finalement qui, qui, qui, qui émerge aussi, c'est les nouveaux types de business model. Et là on pense en particulier à tout ce qui est mobilité, et, euh, et euh, par exemple, prenons les véhicules électriques où on est obligé de av vraiment avoir des nouveaux écosystèmes de partenaires qui se mettent en place entre les constructeurs traditionnels qu'on connaissait, les fournisseurs d'énergie ou les développeurs d'infrastructures pour des bandes de recharge. Et il y a des opportunités pour développer des nouvelles façons de travailler ensemble, des nouvelles chaînes de valeur aussi dans ce domaine-là. Et si on regarde le contexte global qui est assez compliqué, si on regarde les opportunités qui existent et, et qui sont là... Et, je pense que voilà les, les, les acteurs ici autour de la table c'est un échantillon de ces opportunités. On voit qu'il y a en fait une euh, beaucoup de complexité. J'ai oublié de vous mettre des slides derrière. Je vais, je vais vous accompagner ça avec quelques supports. Voilà, il y a pas mal de yes, pas mal de complexité qui sont euh, qu'on qu retrouve derrière. Euh, derrière c'est euh, tous ces éléments de contexte et euh, il y a un, un, un, un peu une, euh, beaucoup de questionnement dans les entreprises en général, savoir comment aborder le problème, quelle est finalement la bonne stratégie. On discutait qu'il n'y avait pas une solution universelle, mais que chaque secteur avait finalement ses besoins, mais quelle est la bonne stratégie par rapport à mon entreprise pour aller vers une solution de développement euh, durable, de transition énergétique, euh, qui soit, euh, qui, euh, qui réponde à mes besoins et à mes attentes. Et c'est vraiment ça qui a été le, le driver derrière la création euh, d'Engie Impact euh, pour accompagner euh, les, euh, les entreprises partenaires, à la fois les entreprises mais aussi les autorités publiques, dans la réflexion de comment définir une, une stratégie et une roadmap pour aller vers un objectif euh, zéro carbone, euh, zéro déchet euh, et d'utilisation euh, responsable de l'eau dans les activités. Et euh, c'est ces éléments et cette combinaison d'éléments là qui est euh, qu'on va retrouver en fait au sein de au sein Impact, avec une une volonté de d'accompagner sur la définition de la de la, de la feuille de route finalement il y a beaucoup de complexité euh, travaillons ensemble pour définir les bonnes solutions qui vont euh, qui vont répondre aux besoins et euh, pour citer quelques, quelques, quelques exemples pour rendre les choses un peu plus, complètes, un peu plus concrètes, euh, on travaille par exemple avec euh, le, des, des opérateurs de, de télécom pour euh, fournir des solutions de green data center. C'est de se dire, voilà, on a, euh, les besoins de data sont là, c'est tout à fait possible de, de, de designer des data centers qui sont peu énergivores, et d'avoir du sourcing d'énergie verte derrière le data center pour assurer que l'impact carbone derrière le, le, la consommation de données est, est limité. C'est un exemple. Un autre exemple de, de, de, de partenariat de co-construction qu'on réalise, c'est avec des acteurs de la, de la grande distribution pour euh, développer de l'autoconsommation, donc de la production renouvelable sur site solaire, c'est assez classique, mais d'aller un pas plus loin en euh, développant des solutions de communauté énergétique entre euh, l'acteur euh, de, la, de, la, de la grande distribution et finalement le, le, les clients résidentiels euh, euh, périphériques qui vont pouvoir euh, euh, créer une communauté d'énergie pour assurer une, une autoconsommation à leur périmètre intégré. C'est un deuxième exemple de de, de, de, de réalisation euh, qu'on qu a. Et un troisième, plutôt dans le secteur industriel, c'est de travailler avec un, on travaille avec un grand équipementier international pour euh, définir sur l'ensemble des sites de production quelle est la bonne stratégie pour euh, décarboner au maximum euh, bah, la production sur site. Et donc là, c'est définir une roadmap de décarbonisation des sites de production euh, de la façon d'une façon en priorisant finalement les sites qui sont les plus pertinents pour ces, pour ces actions-là. Donc si on, si on va sur le, le, la, la proposition de valeur et le business model qui est mis en place par Engine Impact, en fait, c'est de, constatant la complexité derrière la mise en œuvre de la transition énergétique, pour les entreprises et pour les acteurs publics, c'est d'accompagner dès le démarrage sur la définition d'une roadmap euh, de, des projets pertinents pour atteindre les objectifs donnés, d'aller ensuite proposer une solution de, de, de, de financement derrière les solutions qui sont proposées. Solutions de financement, ça peut être des contrats de performance énergétique, ça peut être des solutions où il y a un co-investissement qui est réalisé entre NG et l'industriel. Et ensuite de, euh, de pouvoir déployer et implémenter les solutions avec bah, les, les acteurs. Euh, les, enfin, NGIS est un acteur mondial, donc on a des, des, des, des entités opérationnelles qui sont capables de faire à la fois l'installation et l'exploitation après des, des différentes solutions qui sont proposées. Et donc euh, c'est euh, voilà, pour, ça fait écho finalement à la, à la, au, au, à la discussion qu'on a, qu a ici à la table ronde, qui est, il y a beaucoup de complexité. Mais les solutions technologiques existent, il n'y a pas une solution qui va être la solution universelle, mais si on fait la bonne combinaison de ces solutions-là, il y a vraiment des opportunités pour les entreprises. Voilà. Mais, donc, Engie Impact est une filiale d'Engie. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est du conseil Vous faites du conseil C'est une société de conseil C'est une société qui, qui commence avec le conseil, oui tout, à fait. Qui cons qui oui, tout à fait. Donc, vous facturez du conseil à, à ces, ces cibles qui sont vos clients, qui deviennent vos clients Oui. Tout à fait. Et éventuellement, vous pouvez co-investir. Voilà. Et le, le, le, la, la, la spécificité, en fait, c'est que le conseil qui est donné, il y a un engagement finalement sur la, la, la, la roadmap qui est proposée. Parce que le, le, le, les KPIs de performance, les réductions qui sont définies au moment de la roadmap, on peut s'engager ensuite sur la mise en œuvre pour, être, euh, voilà, pour, pour que ce ne soit pas simplement la recommandation, mais la recommandation et la garantie après de la réalisation. Et si j'ai bien compris, ça ne concerne pas que l'énergie ou l'électricité, ça peut être la supply chain, ça peut être l'économie circulaire Tout à fait. Et donc les dix meilleurs d'activité, euh, c'est le domaine énergie, énergie okay. verte, ça c'est évident. L'aspect, euh, le, le bâti, donc vraiment sur le, le, le, le bâtiment, le, les campus, euh, on travaille beaucoup avec les aéroports, avec les ports, avec les, les villes, pour regarder comment avoir diminué l'empreinte à cette échelle-là, et la, la dimension mobilité. Ça c'est vraiment les trois domaines clés. Et donc un, ça a été créé quand Juillet. Donc ça a six mois. Ah, ça a six mois, d'accord. Ouais. d'accord. Et, et vous êtes combien Alors on est 1500. En six mois Ouais, donc on est, on est 1500 en six mois. Et, et, on va, et, et, et on sera 2000 d'ici six mois plus. Mais en fait, est, c'est est l'intégration en fait de différentes entités qui existaient au sein d'ENGIE qui ont été rassemblées. Donc il y avait différents pôles d'activités qui, euh, qui existaient en Europe et aux États-Unis. Donc c'est les deux localisations principales des activités qu'on a rassemblées avec en fait, des activités euh, autour de tout ce qui était euh, euh, optimisation de la facture en fait, des, euh, de, de nos clients et qui allaient avec des activités de conseil développées autour de, ces, de, de, cette, euh, de ce benchmark de la facturation. Et donc voilà, c'est cet asset-là qui est utilisé pour euh, développer les activités de conseil derrière. D'accord. Et qui est à la tête de cette euh, société Le nom de la personne euh, oui. C'est Mathias Lelievre. D'accord. Qui est un, une personne qui a fait sa carrière chez Engie ou... Qui a fait sa carrière chez Engie et qui est bah, membre du comex d'Engie. Euh, D'accord. C'est euh, une, une des BU en fait, euh, d'Engie. D'accord. Euh. Et il est à 100% là-dessus ah oui, oui, tout à fait. Oui, D'accord, oui. parce que c'est très entrepreneurial. Si on, on vous écoute, on a l'impression. Euh, euh... Mais pour, pour donner. Je, je, je, on, effectivement, on a, on a, l'idée c'est d'avoir 500 personnes qui nous rejoignent sur les sur, sur 2020. Donc, effectivement, il, oui, mais ça demande, c'est vraiment entrepreneurial, c'est-à-dire qu'il a ça demande de démarcher, etc. C'est pas comme vendre de l'électricité. Non, non, où non. Il y a un pot de départ. Il y avait des GDF au départ. Euh, euh, etc. Et il y a une base installée, là non, là vous partez. Et... Oui, tout à fait. Donc les, les, la base installée sur laquelle on, on capitalise, c'est le fait qu'on euh, a ces, ces plateformes pour faire les, les benchmarks des consommations d'un côté efficacité énergétique des clients, avec des bases de données derrière, des outils pour faire la simulation et l'optimisation, et le fait qu'on euh, qu peut garantir l'implémentation comme élément différenciant euh, pour les, les activités de conseil. Oui, donc c'est une diversification, c'est la preuve qu'on euh, oui. peut se lancer là-dedans quand on s'appelle Angie et qu'on a un groupe euh, de oui. cette taille. je confirme. C'est aussi le cas pour Michelin, donc euh, merci beaucoup. Alors, euh, puisque Michelin a, a racheté Symbio, euh, qui a été fondé par euh, Fabio Ferrari, et, et qui, est, qui sont tous les deux d'ailleurs, le président de Michelin et Fabio Ferrari, ils sont venus mmh. parler à un dîner de l'EBG il y a six mois, quelque chose comme ça, même pas quatre mois. Et euh, donc Sébastien Jean... Euh, euh, les personnes qui sont ici n'étaient pas à ce dîner. Et est-ce que ce n'est pas la même population Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Symbio oui, Et oui, aussi quelle sûr. est votre fonction chez Symbio Bien sûr. Alors moi je suis le, le directeur du développement de la mobilité hydrogène. Euh, et je vais vous expliquer en fait quel est mon métier. Mais je vais d'abord vous parler un peu de, de Symbio et de, et de ce qu'on fait. Symbio, c'est une société qui a... Est-ce que vous m'entendez Oui Ok. Euh, Symbio c'est une société qui a une dizaine d'années qui, une, une, qui a été une start-up qui a été fondée par euh, des gens qui étaient euh, des entrepreneurs qui étaient euh, issus euh, des télécoms qui avaient monté euh, beaucoup de boîtes dans les télécoms euh, et qui à un moment donné euh, voilà, se, se sont sentis concernés par les, les questions environnementales et se sont demandé ce qu'ils pouvaient faire euh, sur le, leur prochaine entreprise euh, donc c'était il y a 10 ans et ils se sont dit l'avenir voilà, de la mobilité automobile euh, et des camions ça passera par l'électrique euh, mais euh, ils se sont dit, bon les, la batterie déjà un secteur qui était euh, extrêmement occupé, donc ils se sont dit, tiens, euh, ils avaient un ingénieur de génie avec eux qui était euh, Luc Rouvière, euh, ils se sont dit, bah, l'hydrogène c'est euh, effectivement euh, certainement quelque chose qui va dans les années à venir euh, être important dans le, le développement de, de, de ces parcs. Ils sont donc... <coughs> excusez-moi. Euh, ils sont donc partis de, de, de ça, donc ça a été un peu compliqué au départ parce qu'ils sont partis vraiment d'un garage avec une, une pile qu'ils avaient euh, fabriquée, enfin qu'ils avaient récupéré du CEA et qu'ils avaient améliorée. Euh, ils ont un peu fait le tour des constructeurs à l'époque, tout le monde leur a un peu rayonné en disant, vous êtes bien gentil, mais euh, une pile d'hydrogène, il n'y a pas de station, personne ne connaît, etc. Donc euh, bah, voilà, développez ça de votre côté et puis on en reparlera dans quelques années. Euh, à l'époque, Renault leur a quand même fait hein, confiance, ils ont dit, écoutez, on va vous donner quelques Kangoo ZE, installer les piles dessus, vendez-les, exploitez-les, euh, prouvez-nous que ça marche et puis on, on verra après si euh, voilà on reparlera d'un partenariat un peu plus costaud dans les, dans les années à venir. Donc c'est ce qu'ils ont fait, euh, ils ont euh, acheté des kangous, ils ont installé des piles d'hydrogène dessus, euh, ils les ont vendus, on, en a, vendu, on a été bien accompagnés d'ailleurs par nos amis d'Engie à côté qui, euh, voilà, qui, ont, qui ont, euh, nous ont fait confiance et euh, à l'époque elle avait acheté 50 de ces Kangoo, ce qui était quand même pas évident sur des voitures qui étaient, euh, qui étaient des prototypes. Ça a fonctionné, euh, voilà, donc aujourd'hui on a un partenariat qui est un peu plus costaud avec Renault puisqu'ils vont lancer officiellement euh, le Kangoo euh, Hydrogène et le Master Hydrogène, euh, donc le Kangoo cette année et le Master l'année prochaine. Euh, et entre temps, voilà, des, des, des gros actionnaires comme Michelin euh, ont repéré euh, Symbio, ils étaient effectivement déjà eux très engagés dans, dans tout ce qui était transition euh, énergétique. Euh, donc ils ont racheté effectivement euh, Symbio et euh, cette année ils ont fait une jeune venture avec l'équipementier auto qui s'appelle Forestia. Euh, voilà, donc c'est 50-50 entre Michelin, euh, Michelin et Forestia, avec pour ambition euh, d'ici 10 ans de vendre à peu près 200 000 systèmes hydrogènes par an, sachant que cette année on est, on est sur quelques centaines de, de systèmes. Voilà un petit peu pour l'historique de Symbio. Et après, alors, la question extrêmement importante, c'est euh, c'est quoi l'hydrogène et c'est quoi une pile hydrogène Parce qu'on en parle beaucoup, euh, mais je pense qu'il y a assez peu de gens qui savent ce que c'est euh, concrètement. Donc l'hydrogène, c'est une molécule. C'est la molécule qui est la plus présente dans l'univers. Le soleil, c'est de l'hydrogène pratiquement pur. Euh, et vous en avez partout autour de vous, c'est dans l'eau en l'occurrence, que l'eau est constituée d'hydrogène et d'oxygène. Donc l'hydrogène, euh, comment on l'obtient On l'obtient par ce qu'on appelle de l'électrolyse, c'est à dire que vous mettez en gros de l'électricité dans l'eau, ça fracture la molécule, d'un côté vous récupérez l'hydrogène et de l'autre côté vous avez de l'oxygène. Et la pile à hydrogène qu'on va mettre dans une voiture qui est une voiture électrique mais qui fonctionne avec une pile à hydrogène, va faire exactement le système inverse, c'est à dire que vous allez prendre de l'air ambiant, vous allez mettre de l'hydrogène avec, la voiture va rejeter de l'eau pure, c'est ce qu'elle fait et en même temps elle va produire de l'électricité. Voilà. et après ça va lui permettre ça va lui permettre d'avancer. L'hydrogène a un gros avantage aussi, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, on a une je sais que c'est le, le, le, le, le grand sujet aujourd'hui, c'était de dire comment est-ce qu'on va stocker les énergies renouvelables. Aujourd'hui, on dit voilà, on n'arrive pas à les piloter. On sait les injecter dans le réseau quand vous avez de l'éolien et du solaire au moment où, où c'est produit, mais on ne sait pas le stocker. L'hydrogène permet de stocker cette énergie parce que vous prenez de l'électricité. En fait, vous allez la transformer par le système que je vous donnais tout à l'heure d'électrolyse. Vous allez la transformer en hydrogène et vous allez pouvoir réinjecter après cette électricité quand vous en aurez besoin en retransformant cet hydrogène en électricité. Donc ça intéresse la mobilité, mais ça intéresse aussi les industriels sur ce, ce système-là. en fait quoi. Voilà. Sur l'hydrogène, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, à peu près 96% de l'hydrogène qui est fabriqué dans le monde, puisque c'est extrêmement utilisé par nos amis pétroliers, en l'occurrence, et puis par tout un tas de, de systèmes, et ce qu'on appelle de l'hydrogène gris, c'est-à-dire que c'est l'hydrogène qui est issu de la méthanisation, en gros, ça vient des hydrocarbures. Donc c'est un hydrogène qui n'est qui est pas propre, qui émet extrêmement bah, beaucoup de CO2. Donc voilà, il y a aussi, un, un, j'allais dire, au-delà de, de, de la fabrication de nos piles, il y a un gros challenge, et on travaille avec nos amis euh, euh, comme Engie, etc., voilà, à, à verdir au maximum cet hydrogène en travaillant par ces euh, systèmes d'électrolyse. Donc c'est une espèce de, de cercle vertueux, c'est-à-dire que nous, on travaille sur la partie euh, comment on va équiper ces véhicules de, de, de ces piles, et on travaille effectivement en collaboration avec euh, les, les, les entreprises dans l'énergie en général, euh, voilà, qui ont, euh, je dirais aussi, un, un, un rôle important à jouer là-dessus, et sur la décarbonisation bonnation de ces ces véhicules. Alors pourquoi des véhicules hydrogène Parce que vous allez me dire, il y a des véhicules à batterie. Donc, quel est l'intérêt de l'hydrogène par rapport à des véhicules à, des véhicules à batterie Alors, le gros intérêt de l'hydrogène, c'est que c'est un gaz qui est à une forte densité énergétique. En gros, euh, pour faire à peu près euh, 600 km avec une voiture, il va vous falloir à peu près 33 kg de diesel en poids pur sur le carburant. Et en équivalent, il vous faudra 6 kg d'hydrogène. De, de, de, de, donc, c'est un, un gaz qui a une densité énergétique qui est extrêmement forte. Donc, ça permet de... De, de, de stocker beaucoup d'hydrogène dans la voiture. Uh, et le gros intérêt c'est que tout en conservant des voitures 100% électriques puisque le, le, le gaz le, le produit l'électricité vous allez avoir des, des grandes autonomies sur les, uh, sur les véhicules uh, vous avez nos amis de Hyundai qui sont aussi extrêmement uh, uh, présents sur le, le marché de l'hydrogène uh, ils ont un SUV en ce moment qui s'appelle le Nexo qui est en vente d'ailleurs en France uh, qui fonctionne à 100% à l'hydrogène uh, et qui vient de battre le, le, le record du monde de, de, de distance avec une voiture électrique uh, puisqu'ils ont fait uh, pas loin de 800 km avec la voiture uh, en conditions réelles, hein, c'est-à-dire que c'est sur route, à 80 km h de moyenne, etc. etc. et la voiture n'a rejeté, voilà, c'est zéro CO2 et n'a rejeté, euh, rejeté que de l'eau. En fait, Donc c'est euh, voilà, un, un vrai sujet. Et le gros intérêt aussi du, du, du, des piles d'hydrogène c'est que quand vous faites le plein de la voiture, ça c'est comme. Une voiture thermique classique, vous allez à la station service, vous avez un pistolet, c'est exactement pareil, vous le branchez sur la voiture, ça prend 5 minutes euh, et vous repartez avec 500, 600, 700, 800 km d'autonomie, exactement comme une voiture thermique donc nous l'impact qu'on y voit c'est qu'on se dit voilà les véhicules à batterie pour nous c'est l'hydrogène est quelque chose de complémentaire les véhicules à batterie ont tout leur sens effectivement en ville ou sur les, des petits trajets Puisque, comme vous le rappeliez l'énergie coûte extrêmement peu cher enfin l'énergie électrique en France grâce en l'occurrence au nucléaire et ça permet effectivement d'avoir des coûts de, de mobilité qui sont extrêmement réduits mais dès que vous allez avoir des usages un peu plus intensifs soit en termes de mobilité soit que vous n'avez pas le temps parce qu'on parlait tout à l'heure des sociétés d'autoroute qui ont des véhicules qui roulent 24 heures sur 24 avec des équipes qui travaillent en 3-8, ils n'ont pas de possibilité, enfin ça, ça leur coûterait extrêmement cher d'avoir des véhicules électriques, il faudrait 3-4 véhicules ou cinq véhicules pour, pour plusieurs équipes, donc ce n'est pas, pas très rentable. Donc ces véhicules vont, vont j'allais dire, prendre, prendre cette place-là. Il y a un autre gros intérêt aussi sur le, le, la partie hydrogène, c'est que vous avez aujourd'hui euh, euh, un des gros sujets, ça va être le, le, les poids lourds euh, voilà, qui, qui sont des gros consommateurs de diesel et qui polluent énormément. Euh, il y a eu beaucoup de, beaucoup de choses qui ont été faites autour des, des, de la batterie sur ce véhicule-là mais on n'arrive pas à réduire la batterie. En gros, sur un 40, 44 tonnes, si vous mettez une batterie électrique un peu efficiente dessus, vous allez avoir une batterie qui va peser entre 8 et 12 tonnes. Donc, C'est-à-dire c'est autant de charge de monter dans le camion, Enfin, c'est très compliqué. Et si vous avez une flotte de 100 camions, il vous faut en gros une centrale nucléaire pour les recharger en même temps. Je, je, je schématise, mais c'est un peu l'idée. Donc l'intérêt des, des, des, des systèmes hydrogènes, c'est que vous avez des choses qui sont beaucoup plus euh, pratiques. C'est-à-dire que vous pouvez charger euh, beaucoup de gaz, vous avez des moteurs qui prennent et des piles qui prennent assez peu de place. Euh, et vous avez rapidement des camions qui sont euh, capables de faire un plein à peu près en un quart d'heure euh, et de, de, de parcourir des distances d'un de, de, de peu plus de 500 km. Euh, vous avez des gens qui sont extrêmement avancés sur ces sujets. Vous avez l'entreprise le, qui s'appelle Nicolas aux États-Unis, qui est un peu l'équivalent de Tesla sur les camions. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas développé, eux, que la pile, ils ont carrément développé tout le camion autour. C'est-à-dire qu'ils vont ils font sur un système, un système global. Donc On voit que c'est des sujets, donc en France euh, et en Europe, vous avez Symbio, on a pour vocation, nous, évidemment, à devenir leader dans le, dans le monde. Euh, mais vous avez des grandes entreprises qui sont lancées là-dessus, évidemment, aux États-Unis. Vous avez la Chine aussi, qui est en train de, de doucement, mais sûrement, d'abandonner les, les véhicules à batterie, euh, qui vient de lancer un plan à 17 milliards de dollars pour euh, euh, partir, forcer ces entreprises entre guillemets, à « investir massivement » dans l'hydrogène et abandonner les batteries. Euh, et vous avez euh, nos amis japonais, évidemment, avec, euh, avec Toyota. Donc les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 sont 100% hydrogène. Euh, que ce soit sur les véhicules, mais également sur le chauffage, etc. C'est-à-dire qu'avec l'hydrogène, vous, vous pouvez faire beaucoup de choses. Euh, et vous avez euh, évidemment nos, nos amis coréens avec euh, avec Hyundai. Donc nous, on a pour ambition, effectivement, je vous le disais tout à l'heure, de produire à peu près 200 000 systèmes pour les véhicules euh, d'ici une dizaine d'années. Euh, ouais. On est, euh, voilà, est persuadé que l'hydrogène prendra une part extrêmement importante dans les, les parcs automobiles. Euh, simplement parce que c'est quelque chose, c'est aussi pour l'utilisateur lambda, au-delà de l'entreprise, mais pour le, le particulier, euh, c'est non disruptif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui sont un peu inquiets par rapport à l'électrique euh, du fait du changement d'usage. On en parlait tout à l'heure, les habitudes dans la vie dure, euh, et quand vous habitez parfois dans les clients, quand vous êtes en appartement ou dans des zones où il n'y a pas forcément de bornes où c'est un peu compliqué, euh, voilà, vous avez quand même une grande réticence à basculer sur des véhicules électriques. Avec un véhicule hydrogène, vous avez euh, dire, tous les avantages du, du véhicule thermique, euh, et avec tous les avantages du véhicule électrique donc on a a le, on a le, le meilleur le meilleur des deux mondes. Quoi. Alors, l'hydrogène, on peut le mettre dans une pile à combustible, mais on peut aussi le brûler directement. Pourquoi, pourquoi on ne brûlerait pas l'hydrogène directement ça, ça, ça a moins d'intérêt, en fait. Alors, je, je, je vous avoue que moi, je ne suis, suis pas ni chimiste, hein, donc je suis, je suis moins allé sur ces questions techniques, mais on l'a fait. En fait, c'est ce qui se passait avant, c'est qu'on euh, parlait tout à l'heure d'hydrogène, de, de, de, de, c'est que euh, il y a beaucoup d'entreprises qui produisent de l'hydrogène euh, dire par, euh, par accident, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un déchet industriel euh, et effectivement, à un moment, ils le brûlaient. Donc aujourd'hui, Engie euh, travaille dessus, d'autres gaz travaille dessus, c'est qu'on récupère cet hydrogène, ce qu'on appelle de l'hydrogène fatal, pour le, le réutiliser. Et le système dont je vous parlais tout à l'heure de d'électrolyse ou de pile euh, permet de capter une bien meilleure part d'énergie que si vous brûliez simplement le gaz comme du méthane en fait. Quoi. Ça a moins d'intérêt en fait. D'accord. Parce qu'on n'évoque jamais l'hydrogène comme un carburant possible pour l'aviation, par exemple. Si si, il y a des si. projets qui sont dessus. Après, c'est on en est vraiment au, au démarrage de, de, de, de ces systèmes là. C'est que là, il faudrait que vous chargez beaucoup d'hydrogène dans. Il y a des notions de sécurité. Il faudra charger beaucoup d'hydrogène. Il faudra basculer certainement sur ce qu'on appelle de de l'hydrogène liquide, mais si vous mettez de l'hydrogène liquide, il faut le, le refroidir à moins 40, enfin, voilà, ça, ça, ça pose des vraies Dans la questions. Pile à com... Dans la pile... Avant on disait la pile à combustible, maintenant on dit la pile à hydrogène, puisque c'est lui, hein. c'est pas, pas n'importe quel combustible, et euh, c'est une oxydation Oui exactement, par plaque en fait vous avez un système qui, euh, qui est chimique, ça réagit avec du platine à l'intérieur, euh, et effectivement vous avez une réaction Donc qui ça met est chimique. Ce n'est que de l'eau. Ce n'est que de l'eau, oui, mais l'eau, c'est du H qui sort et qui va agréger deux atomes d'oxygène. Donc, il va pomper l'oxygène de l'atmosphère. Ça, ça ressemble à une blague, mais qui aurait dit que le CO2 à euh, 440 ppm, hein, mm -hmm. c'est-à-dire rien du tout euh, C'est très peu le CO2, hein, c'est un gaz rare en réalité, hein, alors que l'oxygène, c'est 21% oui. de l'atmosphère. Mais ça pourrait aussi avoir un impact. Sauf que s'il si est fabriqué par électrolyse, c'est-à-dire à partir d'électricité, euh, alors on fait le process inverse. Euh, C'est-à-dire que euh, l'électrolyse va rajouter euh, et, euh, de, des atomes d'oxygène et, et finalement c'est équilibré. Euh, non seulement ça, c'est pas ça vient pas d'hydrocarbures donc ça ne pas tous ces, ces gaz au passage, mais en plus on rééquilibre ce qu'on ce qu l'oxygène le, qu'on retire de l'atmosphère en fait on le remet au moment où on fabrique. La Et truc. un élément important dont je vais pas parlé mais qui est extrêmement important, c'est que le, le, le on parle de recyclage parce que c'est quelque chose qui est souvent reproché aux batteries des véhicules électriques. Euh, les, les les systèmes hydrogène, les piles hydrogène sont recyclables à 98%, mais bientôt on sera à 100%. Oui. Il n'y a pas de terre rare à l'intérieur, il n'y a pas de choses comme ça. La chose, chose rare que vous avez à l'intérieur d'une pile hydrogène c'est du platine. Euh, et le platine, euh, vous en avez moins dans nos piles que vous n'en avez dans des pots catalytiques, par exemple. Euh, et c'est recyclable pratiquement à l'infini, le platine. Donc, les gens pourraient recycler tous les pots catalytiques diesel qui roulent aujourd'hui euh, pour, euh, voilà, pour fabriquer ces piles. Donc, ça, ça aussi, ce, ce, cet intérêt vertueux. Et on parlait tout à l'heure de, de. Vous parliez tout à l'heure de. J'allais dire de. De, de, de chance ou d'opportunité. Alors là, on va dire business par rapport aux contraintes environnementales. Euh, en Europe, on a cette chance, j'irai autour de l'hydrogène, d'avoir tous les grands acteurs sous la main. C'est-à-dire que vous avez les grandes écoles d'ingénieurs et de chimistes, on a les grands, les grands énergéticiens, vous avez des grands constructeurs. Donc on a vraiment, là j'allais dire, tous les, les, les, les bons acteurs pour avoir quelque chose et faire de l'Europe une plaque importante sur ce, sur ce nouveau marché. Alors il est tout à fait exact, l'hydrogène, on en a pas mal parlé il y a 15 ans. Et puis euh, c'est une technologie qui a connu un purgatoire, mmh. et puis qui là revient. Euh, on a vu un article dans Le Monde et si c'était l'hydrogène, etc. avec mmh. trois pages, donc qui était remarquablement fait. Et euh, je sais plus que la question que je vous poser. Oui, alors bien sûr, là par contre, il faut une infrastructure de station-service. Exactement. Et que fait Total il, il va s'y mettre. Total s'y est mis, oui, ils ont, ils ont ouvert, je crois, une station hydrogène au, au Castellet. Mais c'est intéressant d'en parler. À ce au Castelet, je... bon. On en parlait <rire> tout long, à l'heure. C'est que, euh, comme je vous disais on tout à l'heure, il y avait une vraie question, effectivement, quand nous est arrivés, enfin, quand les fondateurs de Symbio sont arrivés sur le marché, qui était, effectivement, c'était l'œuf ou la poule. C'est l'œuf et la poule. C'est-à-dire que quand pareil, on allait voir les constructeurs, entendait... ils disaient, mais il n'y a pas de station et quand on allait voir les fabricants de stations, ils disaient, ben bah, oui, mais il n'y a pas de voiture. Donc, voilà. donc on a été, euh, et à l'époque c'était la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque l'entreprise le, est, est, est, est issue de, de, de Grenoble, euh, se sont dit, mais ils ont, ils ont été voir les, les pouvoirs publics en disant, enfin c'est les pouvoirs publics plutôt qui sont venus les voir, parce qu'en disant, toutes les startups qui tournaient autour de l'hydrogène, euh, dès qu'elles avaient atteint une taille critique, finissaient par partir à l'étranger. Euh, donc à l'époque, les, les, les, les, en l'occurrence c'était Laurent Vauquier, pour ne pas le nommer, euh, avait été voir les, les, les patrons d'Auvergne de, de, de, de, de, et de Rhône-Alpes en disant, mais... Voilà, qu'est-ce que moi je peux faire pour que vous restiez sur le territoire ?» Et en l'occurrence, euh, mon directeur Fabio Ferrer lui avait dit bah, « euh, pour que nous, on puisse rester et investir ici, il faudrait qu'on ait quand même un marché en France. Euh, donc il faudrait effectivement peut-être avoir un petit peu, un peu de sous pour lancer un projet avec quelques stations et euh, sponsoriser euh, quelques voitures. C'est le projet Zero Emission Valley qui a été mis en rhône alpes avec euh, l'appui de l'Union Européenne qui est quand même très, aussi très cranté sur la, les, les questions d'hydrogène. Euh, et en fait, c'est l'argent public qui va permettre d'installer des stations, quelques stations euh, hydrogène. Il y aura comme une vingtaine sur la région rhône Alpes de financer, enfin d'aider au financement de ces véhicules-là pour les, les professionnels qui vont basculer sur, ces, sur les premiers véhicules hydrogène, C'est pour amorcer la pompe, je et puis après, euh, voilà, après ça va, se, ça va se faire naturellement. Il y a des projets autour de Paris, maintenant, on avez un grand projet en Normandie qui est les voilà, voilà. Coup, petit à petit, les plaques par région sont en train de se, se, se, se mettre sur ce système-là. Est-ce que, donc je donne la parole à la salle, est-ce que quelqu'un va prendre la parole Je vous en prie. Vous pouvez dire que vous êtes aussi... Oui, Aurélien Martin euh, J'avais une question sur le rendement global puisque le cycle que vous nous décrivez, on parle euh, d'électricité, bon si possible d'origine décarbonée, qu'on transforme en hydrogène, qu'on retransforme en électricité. Ouais. Donc, euh on revient globalement sur la, la matière qu'on avait au début, donc mmh. le rendement global. Alors vous avez aujourd'hui vous avez une déperdition qui est, qui est importante, qui est de l'ordre de pour être 50 Quand vous faites toutes ces opérations, vous perdez 50 de l'énergie, voire un peu plus de l'énergie d'origine. Mais voilà, il y a beaucoup de recherches qui sont faites actuellement justement pour euh, voilà pour essayer d'avoir de, de, un rendement énergétique qui soit qui soit bien meilleur que celui-là. Parce que l'hydrolyse est industriable, industrialisable. Exactement, c'est l'intérêt du système. c'est que, alors, Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, les stations qui ont été mises en place d'hydrogène sur le projet Zero Mission Valley sont évidemment des stations totalement décarbonées. C'est-à-dire que c'est des électrolyseurs qui produisent elles-mêmes leur hydrogène sur place avec de l'eau et d'électricité décarbonée. Euh, mais c'est toujours le même système, c'est que plus vous avez des installations qui sont importantes, moins l'hydrogène va coûter cher, c'est-à-dire que voilà, vous avez des, des, des CAPEX, vous allez écraser euh, tout, toutes ces choses-là, euh, et vous avez un grand projet à Lyon euh, avec la, la, la CNR, ils veulent créer un énorme électrolyseur qui va produire des tonnes d'hydrogène par jour, ça permettra d'alimenter des stations d'hydrogène pour les, pour les véhicules, et en même temps d'alimenter la vallée de la chimie, qui sont aussi des, des gros consommateurs d'hydrogène, mais aujourd'hui ils consomment de l'hydrogène gris, donc l'intérêt serait de basculer sur du vert. Quoi. Et juste avant pour compléter aussi, il y a aussi la, la logique de capitaliser sur les moments où il y a des, des, des excès de renouvelables, finalement par rapport à la demande, et d'utiliser ces moments-là parce que c'est stockable en fait l'hydrogène. Donc on peut, on peut gérer euh, du coup les pointes d'électricité fatale renouvelable aussi à ce moment-là. C'est de l'hydrogène liquide, non non, non, quand on dit de l'hydrogène fatal, c'est l'hydrogène qui est rejeté, je vous disais tout à l'heure, d'une espèce de, de déchet industriel. Il est stocké, convient... il est liquide sous pression. Alors, euh, il peut de, être liquide, mais Voilà, mais en général, dans nos véhicules et dans les stations, il est souvent euh, stocké sous forme de, de. dans des bonbonnes, un peu comme des bouteilles de sous pression, c'est du gaz, c'est du gaz, gaz, en fait. Quoi. Euh, une autre intervention, une autre question Bonsoir, merci pour vos interventions. Thierry Lamande, des Aviation. J'aurais une question, en fait, pour vous trois, euh, globalement, sur, euh, sur la filière hydrogène. Vous avez évoqué Total, on sait que M. Pouyanen n'est pas un fanatique des énergies douces, on va dire. Est-ce qu'il ne faut pas un changement de modèle qui pourrait en fait faire un peu la symbiose entre, entre vos activités J'ai envie de dire, est-ce que je ne peux pas devenir moi-même petit producteur d'hydrogène dans mon jardin et le mettre avec une application à disposition des gens qui passent et qui ont besoin de faire un, un, un ravitaillement plutôt que de s'appuyer sur une grosse infrastructure lourde, centralisée et donc une ville nouvelle, euh, optimisée, où chacun produit son hydrogène à, à partir de l'eau de pluie. Hein, je dis peut-être n'importe quoi, mais est-ce qu'on n'a pas besoin là d'une vraie rupture et d'une distribution euh, Voilà, j'ai de l'hydrogène, euh, il est disponible ce soir, passez le prendre en, en, en, en, juste après avoir récupéré votre baguette à, à la boulangerie. Euh, je vais commencer peut-être avec des éléments de réponse. Un, un, des, un des gros challenges qu'il y a autour de, de la production d'hydrogène, c'est le côté des CAPEX nécessaires pour faire les électrolyseurs et le côté réduction de coûts. Et donc, ce qu'on le, le, qu essaie de mettre en place, c'est des réductions d'échelle en fait, aujourd'hui, d'où la volonté d'essayer d'avoir des choses qui sont plutôt importantes en termes d'infrastructure euh, pour, euh, pour lancer la filière. En fait. Et une fois que les, la filière est vraiment en place, probablement qu'il y, voilà, y aura deux opportunités complémentaires à mettre en œuvre. Non, non, si c'est ça. Mais sur le principe, vous pouvez le faire. Il y a une, une start-up suisse qui vend des électrolyseurs pour, pour mettre chez vous. Vous, vous mettez carrément dans le salon. Ça fait des petites bonbonnes, on pas sous pression. Et c'est pour faire marcher des, des, des scooters qui fonctionnent à l'hydrogène. Donc, oui. Techniquement, c'est possible. Euh, après, euh, comme euh, le disait monsieur, c'est que euh, si on veut avoir un business model qui tourne, euh, et en l'occurrence, moi, je, un, une de mes fonctions, c'est d'aller euh, euh, voir les grandes flottes d'entreprises euh, pour le, voilà, les, les, les, -je, les évangéliser sur l'hydrogène, ils ont des notions de, de coûts, etc. Si je leur annonce un, un hydrogène à, je quoi, à 20 euros du kilo, c'est-à-dire qu'en gros, on fait 100 km avec un kilo d'hydrogène, ça à ça. Euh, si je leur dis qu'en termes d'énergie, ça va leur coûter deux fois plus cher que du diesel, ça va, être, ça va être un petit peu compliqué. Donc, il y, y a des notions de coûts. Techniquement, c'est complètement faisable. Euh, et effectivement, il y a certainement un nouveau, euh, un nouveau marché qui va se mettre en place. La preuve, c'est que si NJ se met dessus, c'est que Engie, on, on sur la région rhône Alpes, on a ouvert des stations, enfin, euh, NJ a ouvert des stations hydrogène. Donc, quelque part, ils font un peu, enfin, ils, ils opèrent des stations un peu comme faisait Total. Donc, oui, c'est une rupture déjà dans le, dans le modèle. Euh, mais euh, voilà. Donc, oui, il y, y, y a quelque chose de nouveau qui va apparaître certainement avec ça, bien sûr. Bonsoir euh, Julie Godin de, de Capgemini. j'ai deux questions, une pour euh, Monsieur Jean et une pour euh, Monsieur Moreau. Donc la première pour Monsieur Jean, vous parliez d'un avantage de la pile à combustible par rapport aux batteries en termes de, de recyclage. Mm -hmm. euh, généralement le point bloquant du recyclage c'est le coût par rapport à produire une nouvelle unité. Mm -hmm. Donc par rapport à la pile à combustible, quel aujourd'hui quelle est la durée de vie d'une pile moyenne Alors. et quel est le coût alors, le, le, le, le coût d'une pile, ça va, ça va dépendre de, de la puissance de la pile. Euh, c'est-à-dire que c'est un peu comme pour vos batteries, c'est-à-dire que, par exemple, chez Symbion, on fait des piles qui, qui, sont, qui commencent à 5 kg, et vous avez des piles qui peuvent monter à plus, plus de 100 kW, 100 en fait, qui vont équiper des bus, par exemple. Hein, dessus. Donc, les prix sont, sont, sont, sont, voilà, sont, sont très aléatoires euh, sur, sur ce système-là. Et après, sur le recyclage, en fait, globalement, une pile hydrogène, euh, c'est un mécanisme qui est assez simple, parce que c'est une technologie qui est, qui est qui est très vieille, le, les, les, quand on était sur la Lune, c'était avec des piles d'hydrogène. Hein, voilà. La seule chose, c'est qu'il avait fallu les fiabiliser, les rendre toutes petites et les rendre entre guillemets, je dire, économiquement acceptables par les constructeurs. Euh, donc ça, c'est le premier point. Sur la partie recyclage, en fait, c'est des plaques et des membranes qui y a à l'intérieur. Euh, c'est cette partie-là qui va finir par s'user. Et c'est cette partie-là qu'on peut changer et qui est extrêmement simple à changer. Euh, et en moyenne, on dit qu'une une pile fonctionne à peu près, euh, on parle d'heures, c'est 5000 heures sur un véhicule. Donc ça vous donne à peu près une autonomie. Grosso modo, c'est à peu près 200 000 km pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. excusez c'est pour revenir à, à M. Moreau euh, sur le volet de... De la, distribution de, de la redistribution plutôt de des invendus aux associations, quelle est votre valeur ajoutée ou, ou votre facteur différenciant par rapport à, par exemple, un, une banque alimentaire qui fait déjà des tournées camions pour récupérer les invendus des grandes surfaces euh, C'est une question légitime. Nous, on... en fait, chaque fois que j'ai cette question, je... que je retourne dans une association caritative, je comprends la valeur ajoutée qu'on a. Euh, parce qu'on on fait, on fait les choses assez différemment. Nous, on est... Euh... On n'a pas inventé le, le principe, parce que de faire des tournées avec des camions dans les magasins pour récupérer les invendus, ça existe depuis euh, toujours, je pense en tout cas, au moins depuis Coluche et le reste du cœur. Donc ils ne nous ont pas attendu pour le faire, sauf que c'est fait souvent de façon assez artisanale ou marginale, sans, sans critiquer le travail des associations, mais c'est intrinsèque au modèle de bénévolat et au modèle, euh, bah, parfois c'est des gens qui sont euh, plutôt en fin, de, en, en fin de parcours, qui font ça à la retraite et qui sont pas toujours à la culture digitale. Donc nous on, essaye de faire, on a repéré cette pratique-là qui nous paraît pas être une, une bonne pratique. Mais euh, y a dans, dans plein de magasins, il y a une collecte le mercredi après-midi, il y a une collecte le samedi, et le reste du temps, on les a vendus euh, partout tout le temps à la poubelle. Donc nous, on a dit, ok, bah, en fait, on va partir de cette bonne pratique et on faire un process le plus pro possible, le plus digitalisé possible et qui, euh, et qui laisse aucun trou dans la raquette. Et donc euh, là où un magasin avait déjà une initiative avec une asso du coin qu'il connaissait parce qu'il avait un copain dans, dans l'association, bah, nous, on vient euh, compléter le planning et équiper... Euh, tout le monde de la plateforme et de tout le travail qu'on fait à côté et, euh, et, et en général on, ça marche beaucoup mieux il enfin, y a vraiment un avant après on, on c'est l'innovation incrémentale hein. c'est pas un truc radical on a pas des, des génies vous on vous a juste généralisé un, un truc voilà. qui nous paraissait de bon. devoir être un standard et qui n'était pas un standard ouais. et qui était ouais, fait de façon améliorable ça ah ouais. ouais. n'empêche bon, voilà. ouais. pas qu'il y ait des gens qui viennent et qui collectent nous aujourd'hui on a 2000, 2000 magasins sous contrat il y en a 22 000 en France, donc euh, on n'a pas convaincu tout le monde. Il y a des gens qu'on ne convaincra jamais qui le feront tout seul. Il y, euh... y a plus rapide. Il hein, y a les gens qui font les poubelles à la sortie, puisque maintenant, les, les supermarchés, mmh. en fait, laissent les poubelles et laissent les gens euh, retraités, etc., mmh. se servir directement. On voit tout ça dans Paris, hein, directement dans les poubelles. C'est encore plus direct comme circuit. Ça ne passe pas par la banque alimentaire et euh, on perd moins de temps. Et, euh, et voilà. Donc, euh, en, en fait, il existe plein de choses. Et c'est vrai que pour un carrefour, euh, c'est mieux de passer par vous. Ouais. Euh, par rapport à une supérette qui va simplement laisser les gens, voire donner dans le voisinage, les invendus. Il n'y a pas besoin d'une appli. Il hein. y a des habitants autour, par définition, là où il y a des supérettes. Donc, euh, voilà. hop, il y avait quelqu'un qui voulait... Vous, monsieur très loin, vous avez une grosse voix. <rire> — <rire> On est présent sur, euh, sur l'ensemble du territoire, on, on est 150 personnes chez Phoenix, à peu près 80 à Paris, et le reste dans 25 villes en France, euh, toutes les grosses villes, et puis euh, on, va, on a un SMH qui va jusqu'à des villes comme euh, Besançon, euh, Limoges, Biarritz, et donc voilà, on a un ancrage assez fort dans les territoires parce qu'il faut connaître à la fois les magasins, il faut connaître les assos locales, il faut connaître les consommateurs locaux, la ferme du coin. Et donc on a des chefs de projet qui sont un peu des chefs d'orchestre entre le Leclerc, l'Intermarché, le Super U, le Carrefour, et puis tous les récepteurs autour. Et, et donc la poste pourrait nous aider là-dedans, puisque on, on, effectivement on, à, la, de, à la base on n'est pas logisticien. Hein, on a un modèle plutôt digital où on, on met en relation les donneurs et les preneurs, sans avoir à faire d'achat-revente, ou à faire de stockage, ou à faire de logistique. Il y a juste un segment de marché sur Leclerc, on a été amené à faire la logistique, ce sont, euh, qui à mon avis un segment d'avenir, qui sont les magasins de proximité. Parce que faire du don dans un gros Leclerc ou dans un gros Auchan, euh, il y a quasiment 2000 ou 3000 euros de produits par jour, donc l'association mobilise son chauffeur, son camion et son essence, et elle est contente de le faire parce que le jeu en vaut la chandelle. Et quand on a voulu dupliquer ça au Biocop, au Carrefour City, au Franprix, euh, l'équation était moins simple, parce qu'ils vont récupérer deux paniers ou un caddie. Donc euh, on a fait une sorte de delivery de l'invendu, sur lequel on serait ravi d'avoir l'aide de la poste, où en gros, euh, avec euh, Franprix, il y a un maillage qui est super dense. Donc dans un, ici, dans le dixième, on passe dans un, deux, trois, quatre magasins euh, à deux rues. On mutualise les invendus, les, les, les volumes. Et en fait, en massifiant les collectes, comme ça, après, on va, on va livrer en flux tendu l'association du coin. Mais c'est le seul sous-segment de marché sur lequel on est logisticien, soit en propre, soit en sous-traitance. C'est la proximité pour massifier les volumes et faire en sorte que 4 biocops soient équivalents à, à un gros carrefour. Une dernière question ou Bonjour, merci beaucoup pour cette, cette allocution et à la transition maintenant pour de très bonnes questions. Les, les conférences qui arrivent aussi ont de très bons sujets. C'est une nouvelle question sur l'hydrogène. Comment vous répondez à la question de la sécurité parce que l'hydrogène est connu pour être très explosif Oui, c'est un, un, un gaz effectivement hyper inflammable. Euh, alors le le, le vous dire les, les voitures sont hyper sécurisées euh, voilà et, et je, je je mettrai alors je sais pas si on peut le faire sur le le, le site ou mettre oui. un relais on a les, les, les pompiers du, du S10 de la Manche qui roulent avec nos kangous. Il voilà, y a une magnifique vidéo du, du commandant en fait, qui utilise nos voitures, qui euh, voilà, dit qu'il voilà, il adore les voitures hydrogène et qu'il euh, y, y a assez peu de danger. Le, le vrai danger, vous aurez qu en fait, ce qui se passe, c'est que la, le, le gaz est comprimé dans une bonbonne en carbone qui est virtuellement indestructible. C'est-à-dire que quand on a fait passer les voitures aux mines, euh, on nous a fait tirer dessus à l'arme de guerre, etc. Enfin, le, le, voilà, la voiture est complètement pulvérisée, mais le, la, la, la, la bonbonne d'hydrogène, elle n'a rien du tout. Euh, le risque que vous pourriez avoir dessus, c'est s'il y a un incendie à côté de la voiture ou dans le véhicule et que ça fait monter la pression et le gaz, évidemment, le gaz va se dilater. Dans ce cas-là, vous avez un électrovanne sur le, le véhicule, vous avez une torchère qui va se déclencher en dessous. Euh, le, gros, le gros intérêt de l'hydrogène, c'est que c'est un gaz qui est extrêmement volatile, c'est-à-dire qu'il ne reste pas dans la c'est-à-dire qu'il va, va, va s'échapper complètement. Donc ça va brûler. Alors ça fait une torchère, il ne faut pas mettre sa main. Hein. Ça dure 30 secondes et c'est complètement vidé. Voilà. Et après les pompiers peuvent intervenir dessus, il euh, n'y a pas de résidus de gaz comme vous avez sur le diesel ou le GPL, il euh, n'y a pas de risque de cellules comme sur les véhicules à batterie euh, qui risquent de se réenflammer au bout de 48 heures, voilà, c'est complètement safe. On a nous aujourd'hui, on a, on a 300 Kangoo qui roulent, ils ont fait plus de 4 millions de kilomètres, on en a un peu partout en Europe, il n'y a jamais eu d'incidence sur, sur les véhicules en fait. J'ai ah bah oui, oui, okay. à la dernière, et puis... la dernière a, donc la... je euh, C'est moi le gagnant de. Ouais, C'est le, le, le gagnant. Tirer, parce que, le euh, on va dire que ça me concerne plus personnellement. Okay. En Comme citoyen, euh, comment on pourrait vous aider Parce que moi, typiquement, j'ai une boulangerie euh, près de chez moi. Euh, tous les soirs, euh, je vois euh, une poubelle remplie de pain. Euh, vendu, donc euh, okay. Et ben bah vous pouvez m'aider en téléchargeant l'application dès à présent. Okay, <rire> Et puis en se les invendus autour de vous. Non, après ce que peuvent faire les gens c'est faire du ouais, embarquer les gens dans l'aventure. Enfin embarquer le... leur commerce de proximité, leur commerce de quartier en leur parlant du le dispositif. C'est pas très compliqué pour eux, c'est que du bonus. Donc euh... ouais ouais même n'importe quel euh, je sais pas des... on a des sushis, on a même des fleuristes. Enfin tout ce qui a une forme d'opération. Euh... On vient de signer un gros partenariat avec Truffaut, qui ont aussi des plantes en fin de vie, et donc une partie va être donnée à des EHPAD ou à des maisons de retraite ou à des, euh, à des hôpitaux. Parce que même si les fleurs sont un peu flétries, autant qu'elles aient 4 5 jours de vie dans un hôpital, c'est toujours mieux que de partir en, en déchets vert. Et puis le reste est revendu à prix cassé sur l'appli. Donc euh, voilà, il, faut, il y a de l'alimentaire en majorité, c'est le plus intuitif, et puis il y a d'autres choses, mais toutes les bonnes énergies et toutes les bonnes ondes sont, sont les bienvenues. Un tiers de ce qui est euh, produit n'arrive jamais dans une assiette, en tout cas n'est jamais consommé, entre euh, du champ jusqu'à l'assiette. Ouais. Bon, on bon. les remercie. Je pense Merci à vous. Alors, Merci. Merci. Je vous rassure, ma dernière partie est très rapide. Je vous citer simplement six sociétés euh, qui font des choses très intéressantes et, et, euh, et qu'on connaît et qui ne euh, sont pas là ce soir. Euh, et ça va, durer, ça va être très rapide. Donc ce qu'on peut voir c'est que oui ça peut être une opportunité parce que vous le démontrez tous les trois par rapport à vos structures qui sont extrêmement différentes et, euh, et qui sont de nouvelles activités, de nouvelles valeurs, des emplois euh, et, et même d'ailleurs vous êtes des moteurs pour la transition puisque vous incitez et vous motivez et, et vous créez, comme vous dites, la poule et l'œuf, ben vous avez dit ben voilà maintenant il y a l'œuf. alors euh, c'est parti et voilà. Donc c'est une possibilité, euh, qu'est-ce que c'est que ça ah, on est revenu en arrière. Bon, bah, c'est pas grave, sinon on vous l'enverra par mail. C'est pas ma présentation, en fait. Ah, j'ai appuyé sur le bouton blanc Ah, c'est bon, je laisse, j'ai la main. Donc on voit que c'est possible. Alors tout dépend en fait, et ça va être la conclusion, comment on prend la problématique. Euh, pour qu'il y ait une opportunité de création de valeur, il faut soit qu'un besoin émerge, et là, vous le faites émerger, en réalité, on ne peut pas dire que le besoin émerge spontanément. On a vu le comportement des gens tout à l'heure, il euh, n'y a pas le besoin. Et pour M. Total, il n'y a pas le besoin. Il continue l'exploration, etc. Pour les Russes, il n'y a pas le besoin. Que, soit qu'une technologie s'impose, comme ça a été le cas dans le digital, soit qu'une technologie s'éteigne, par exemple, ou une ressource, les hydrocarbures ne s'éteignent pas. Donc, euh, donc, donc on peut voir que quand même, malgré tout, on arrive à faire des choses. Euh, pourquoi je mets ça Oui L'innovation produit, c'est soit créer un produit un service que les gens veulent, par exemple l'iPhone 7, il est apparu, ben, il y avait le Nokia déjà avant mais personne n'en voulait, et on, fait du, euh, y a, y a, on peut checker ses mails, on peut aller sur le web, et quand, quand l'iPhone 7 est apparu, tout le monde l'a voulu, pire pour l'iPad qui était quand même un produit pas extraordinaire, ben, le lendemain il y avait la queue, donc créer un produit ou un service que les gens veulent, ou alors répondre à un problème par une solution, ce que vous faites avec la pile à combustible. Les, euh, le, le, produit, le nouveau produit peut être utilisable immédiatement ou euh, il doit faire partie euh, d'une un, économie comme euh, avec l'œuf et la poule de la pile à hydrogène il y a eu un, une entreprise qui s'appelait Better Place que vous avez dû connaître, qui était fondée par Shai Agassi euh, qui, qui lui il a dit ben voilà comment ça va se passer euh, les gens utilisent une batterie, il y a 130 km d'autonomie on fait un switch, il a créé des stations service de switch il fallait évidemment que les batteries soient de même standard pour faire le switch donc on retire la batterie vite carrément, la personne la oublie, c'est fini cette batterie, et on met une nouvelle batterie pleine et la personne repart. Voilà sa vision. Et 700 millions de dollars ont été investis là-dessus, gone pour Renault a investi là-dessus, il a adapté les, les, les Leafs et, euh, et, les, et les... Enfin, il a Zoé euh, à son standard et puis ça s'est effondré. Voilà. Donc euh, euh, c'est mieux de suivre le marché plutôt que d'essayer de réinventer une structure mondiale comme l'a fait... Euh, Hop, hop, hop, et je vais aller directement, parce qu'on n'a pas le temps, ta ta ta ta, aux sociétés que je voulais simplement citer. Il y a Trion Energy qui a pris la parole à l'EBG, qui, qui est très intéressant, qui transforme les déchets en méthane. Euh, ils vous installent un conteneur dans lequel il y a toute leur technologie et ils, et ils vous donnent leur ferment pour que des bactéries transforment les déchets en gaz. Le gaz sort du conteneur par un tuyau et repart dans le gaz de ville. Donc euh, exactement comme l'électricité qu'on produit avec une éolienne on repart dans le grid, le gaz qui est produit, et alors d'où viennent les déchets eh bien les déchets viennent des restaurations collectives, il fait le tour des restaurations collectives, il installe son conteneur qui est très joli, on le voit même pas, il branche au gaz de ville, les gens qui euh, mettent les déchets euh, là-dedans, alors euh, c'est des déchets qui ne sont plus bons du tout, du tout, du tout, sinon ça part chez vous, et euh, ça produit du gaz et ça marche. Donc euh, c'était très intéressant Kemi-Watt, qui est une batterie qui permet de stocker des énergies renouvelables, puisque c'est l'une des grandes questions, et notamment en microgrid, c'est-à-dire si vous avez vous-même, vous générez votre courant chez vous, cette batterie par une éolienne ou de, du solaire, cette batterie est dotée d'un électrolyte non, bla, bla, bla, bla, qui stocke, non, non corrosif, et biodégradable, qui stocke, puis restitue l'énergie permettant aux utilisateurs de conserver cette énergie plus longtemps, et, et, euh, et de ne pas dépendre justement du, de, du fait que ce soit qui est du soleil, ou etc. Donc tout ça c'est des, des solutions locales, hein, c'est des solutions euh, qu'on qu qu peut acheter euh, sur l'étagère. M2i fournit aux agriculteurs des insectes, ça c'est formidable, ils ont levé 60 millions d'euros euh, et euh, vous savez que 80% des insectes ont disparu en Europe, encore une autre réjouissance. Et tout euh, ce, ce débat sur le glyphosate, etc. Eh bien, ils disent bah, il faut que les insectes ne baissent pas ne baisent pas, et s'ils ne baisent pas, ils ne se reproduiront pas, et grâce aux phéromones qu'on répand, euh, qui sont ensuite lavés par la pluie, qui s'en vont, qui disparaissent, c'est des molécules tout à fait inoffensives, et bien les dorifores ne vont pas se reproduire. Euh, parce que ces phéromones vont leur faire penser à autre chose, ils verront toutes les femelles euh, inintéressantes au possible, et, euh, <rire> parce qu'il n'y a pas mitouche chez les dorifores. Hein. Et, euh, et donc ils ont à peu près une soixantaine de phéromones par nuisible, parce qu'il y a un phéromone par nuisible, chacun, chacun a le sien. Euh, et ça c'est une solution extraordinaire, ça marche, ils ont levé 60, c'est la plus grosse levée actuellement dans ce qu'on appelait euh, les clean tech ou les green tech, il fait un temps, ou les biotech euh, adaptés, et ça marche, et voilà. Wind My Roof, alors Wind My Roof c'est plus challenging parce qu'ils installent une éolienne sur le toit de bâtiment, et c'est avec un système de smart grid qui réinjecte, alors il faudrait avoir à la fois Windman Roof et, et, et la, la batterie de tout à l'heure, hein, et, euh, et, et, et le pari c'est une, une électricité autoconsommée. Alors évidemment euh, c'est une éolienne, donc il vaut mieux être dans la vallée du Rhône euh, que dans un endroit où il n'y a pas de vent du tout. Euh, mais vous savez que dans la région de New York il y a tellement de vent euh, en Nouvelle-Angleterre que ça suffirait pour fournir l'électricité à tous les états unis Il y a du vent tout le temps. Euh, alors SILFEN, c'est un, un, un hub de Smart Energy Blablabla qui permet d'un de fonctionner en auto-consommation. C'est un système de stockage de l'énergie verte qui pourrait... C'est très long tout ça. Euh, le surplus d'énergie est transformé en hydrogène et stocké dans des réservoirs. Et, et ensuite l'hydrogène est de nouveau... On, voilà, c'est un, une sorte d'économie circulaire de l'énergie, là aussi au niveau local. Je vous invite à aller sur... Et le dernier, c'est celui-ci. Euh, Waga Energy exploite les ordures ménagères, donc comme celui qu'on a vu tout à l'heure euh, qui, qui mettait ses containers mais eux, c'est les ordures qui sont enfouies, ce pas les déchets alimentaires, c'est tous tout, tout les parcs d'ordures qui sont enfouis, euh, parce que les ordures sont essentiellement enfouies ou incinérées hein, dans le monde. Et, euh, et donc, ils réutilisent, il va dans les décharges, au Brésil, euh, parce que nous, on incinère surtout en Europe, au Brésil, euh, etc., et il récupère le, le méthane à partir de ça. Donc, en fait, donc, on voit bien que c'est possible, vous le faites, c'est un challenge, euh, il faut des capitaux, il faut être baqué par un groupe, c'est pour ça que je pense qu'il a eu raison de vendre Symbio à Michelin, parce que d'un coup il devient mondial en fait. Et euh, mais ça peut être aussi des start-up comme toi, comme M2i, comme, tout, ce, tout ça c'est des boîtes qui ont été créées par un individu. Hein. Et euh, voilà. Mais il ne faut pas voir, comme je l'avais mis, c'était ma présentation sur laquelle j'ai zappé parce qu'il est tard, c'est que si on regarde chaque secteur l'un pris après l'autre, on est cuit. Parce que si on regarde le bâtiment, euh, d'où viennent les émissions dans le bâtiment Ça vient d'abord du béton. Ça vient ensuite des enchaînes de chantier, c'est énorme, hein. c'est euh, en pourcentage, le bâtiment le résidentiel, c'est 40% des émissions, à eux tout seuls. Et euh, si on regarde l'aérien, on est cuit là aussi, c'est-à-dire qu'on va dire, mais le kérosène est indispensable, on va, on va mettre... Et en fait, c'est quelque part des francs-tireurs, des mavericks, qui arrivent, qui trouvent une niche, puis cette niche grossit, et, et c'est comme ça que ça s'est passé finalement dans le digital aussi, voilà. Je pense que ça sera la conclusion... Euh, on ne vous a pas donné une recette hein, et euh, j'en ai bien conscience et je voudrais vous remercier et merci aux personnes qui sont venues à 9h du soir merci beaucoup